Dans cette vidéo, je t'explique tout ce que tu as envie de savoir sur le cassissier. Alors, bon visionnage Salut, c'est Sébastien de la ferme Tilipousse à Plévin, en centre-Bretagne, à côté de Carré. Je suis paysan pépiniériste et arboriculteur fruitier, et dans ces vidéos, je te donne tous mes bons conseils pour avoir de bons fruits chez toi. Alors on trouve un petit peu de tout sur Internet, euh, sur des chaînes YouTube, sur des sites Internet, euh, des articles à droite à gauche qui recopient les uns les autres quelquefois des belles âneries. Donc j'essaye de reprendre la base sans trop m'occuper de ce qui a été déjà dit ailleurs. Reprenons ma base. Le cassissier, pour moi, c'est quoi alors, le plan de cassissier, à la base, c'est une plante un peu de sous-bois, c'est un peu une plante même montagnarde, donc c'est une plante qui, globalement, aime les sols à tendance acide, ça va vraiment aimer ces sols-là, mais ça s'adapte vraiment un peu partout, en vrai. Le cassissier, c'est la baie à petits fruits la plus facile quasiment à faire dans son jardin. Un petit peu de botanique, histoire juste de vous classer le cassissier dans, dans sa bonne famille. Si je prends Wikipédia qui m'explique tout ça, le cassissier fait partie de la famille des Grossulariaceae. Un peu dur à prononcer, on va se contenter du genre ribes. Ribes est un genre qu'on va retrouver assez facilement. Et nous, particulièrement le cassis, c'est l'espèce ribes nigrum. Voilà, en latin. Quand vous parlez de plantes avec des gens qui connaissent un peu les plantes, pour ne pas se mélanger dans le nom commun avec les noms communs, prenez l'habitude de connaître les noms latins, comme ça au moins il n'y a pas d'amalgame. Donc le cassis, on le cultive pourquoi Nous, ben on le cultive pour ses fruits. On cultive le cassissier pour avoir des fruits appelés les baies de cassis. Ce sont des baies. En réalité, ce ne sont pas des fruits, on appelle ça des baies puisque ce sont des petits fruits. Voilà. Alors ce cassissier, vous le connaissez bien évidemment parce qu'il produit donc ses baies, des baies noires, des baies riches en fibres, riches en vitamine C, riches en antioxydants, d'un point de vue santé, d'un point de vue on est sur un super super fruit, une super baie qui vous apporte plein de bonnes choses. Euh, il est beaucoup plus utilisé en transformation. Donc on va par exemple y faire des confitures bien évidemment, on va en faire des gelées, on va en faire des jus, on va en faire de la crème de cassis, vous la connaissez peut-être pour ceux qui aiment bien en prendre à l'apéro. C'est un fruit qui est très très très sollicité en transformation. Ce fruit... Figurez-vous que il est également très convoité par les oiseaux. Vous pestez souvent après eux justement parce que vous n'avez pas le temps de ramasser vos fruits parce que les oiseaux sont passés avant. Et donc, qu'est-ce qui se passe souvent Voilà, c'est un constat. J'ai moi-même été dans ce cas-là il y a plusieurs années avant de bien comprendre comment ça marchait. Du coup, comme les oiseaux nous les piquent, eh bien, on va avoir tendance à les cueillir plus tôt, trop tôt. Le cassissier a une petite particularité, alors c'est un peu vrai pour beaucoup de fruits en réalité, mais vous allez voir que le cassis est particulièrement marqué. Le cassis, les derniers jours, juste avant sa pleine maturité de cueillette, et de... pour le manger, grossit d'un coup. Et quand il grossit, il se gorge, je pense, assez fortement en eau, euh, et en fait il perd beaucoup de son acidité, il devient très sucré, ses arômes sont vraiment explosifs en bouche, et là, ce cassis devient un vrai bonbon. La seconde chose qui fait qu'un cassissier est connu, c'est son odeur, son odeur caractéristique, l'odeur de ses feuilles, l'odeur de ses bourgeons, surtout. Le cassissier a des huiles essentielles très, très, très prononcées. Et d'ailleurs, c'est facile à le reconnaître, même s'il n'a pas de feuilles, vous pouvez le reconnaître en frottant. Alors ici je suis sur du groseillier, si je frotte comme ça, je ne vais pas avoir d'odeur typique que vous aurez sur le cassissier. Donc vous frottez un peu le bois, vous frottez les bourgeons ou les feuilles si vous êtes en feuille, et l'odeur vous permettra de distinguer clairement un cassis, un cassissier. Je vais vous lister toutes les propriétés qu'a cette baie, parce qu'en fait elle en a énormément, d'un point de vue santé, d'un point de vue nutritif, on a, on, on a comment dire, euh, alors, il y a des tanins qui sont bons pour la santé, la plupart. Euh, on a des arômes très forts, donc on a beaucoup de goût. On a, voilà, on a de la richesse aromatique qui est vraiment hyper appréciable pour le palais. On a des vitamines, notamment des vitamines C, différentes catégories de vitamines C. On a des polyphénols. On a... Je vous les liste. Ça, vous voyez, c'est toutes les bonnes propriétés d'un fruit, du cassissier, du cassis. Mais peut-être que vous connaissez un petit peu moins au-delà de l'utilisation des baies, c'est également que le cassis est une plante médicinale donc bien évidemment par la propriété de ses baies, mais également de ses feuilles et de ses bourgeons. C'est pour cela que dans les variétés de cassis, vous allez trouver des variétés typiquement ce qui ont été sélectionnées pour leurs propriétés pour faire par exemple des tisanes avec les feuilles et de la gémothérapie avec les bourgeons. Et certaines variétés sont un petit peu spécialisées là-dedans. Parce que oui, le cassissier, c'est une espèce. Mais quand on descend dans les variétés de cette espèce-là, on va pouvoir trouver une gamme assez riche de cassissiers. Chez moi, ici, en Bretagne, j'ai sélectionné, testé, validé, et je produis 10 variétés. Certains me diront que c'est beaucoup trop, il n'y a pas besoin autant de variété. C'est faux. En tout cas, ce n'est pas qu'il n'y en a pas besoin, c'est que ça dépend ce qu'on cherche. Si on veut avoir des fruits sur une plus longue période, si on veut avoir des fruits dans toutes les conditions, si on veut avoir différentes propriétés de fruits, différents arômes de fruits, la diversité va être très intéressante. Mais juste avant ça, je vous explique un petit peu comment pousse ce cassissier. Mon cassissier, part d'une bouture et à partir de cette bouture je vais avoir un plan de 2, 3, 4, 5 branches selon la vigueur des variétés. A partir de cette, de cette 3 à 5 branches que je vais avoir produit, mon plan va pouvoir être mis en place, il ne l'est pas déjà, en tout cas moi puisque je vous le vends il n'est pas encore en place chez vous, ce plan avec ses branches va être taillé le premier hiver, ça c'est ce que je conseille va être taillée, pour lui permettre de refaire encore plus de branches. Vous allez faire ça deux années de suite, en taillant court à chaque fois. Quand vous faites ça, la troisième année, votre cassissier a entre 15 et 20 branches bien vigoureuses. Jeunes branches bien vigoureuses. Et la petite astuce pour avoir des baies, pour remplir votre cassissier de baies l'année suivante, c'est justement d'avoir beaucoup de jeunes branches bien vigoureuses. La taille de formation de votre cassissier est donc très intéressante et même presque importante si vous voulez avoir des fruits dans votre jardin. Cet arbuste, à sa troisième année, a besoin d'environ 1 mètre carré de surface. Donc ça veut dire que vous pouvez les mettre les uns à la suite des autres avec un mètre d'espacement. Il fera à peu près un mètre de haut également. Voilà, il peut pousser un peu plus. Mais disons que sa taille de vigueur, sa taille de production, c'est à peu près 1 mètre de haut. La production des baies se fait toujours sur le jeune bois. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux des baies en 2023, elles seront produites sur le bois qui a poussé en 2022. C'est assez simple. Ça veut dire que si vous taillez trop de jeunes bois pendant l'hiver, pendant la taille de mars par exemple, vous allez supprimer la production de fruits. Donc, retenez bien qu'il vous faut beaucoup de jeunes bois, mais qu'à partir du moment où vous voulez des fruits, il va falloir laisser le jeune bois. Et sur un plan déjà installé de 3 ans, ici j'avais 3-4 branches de base qui ont été taillées. À une certaine hauteur assez court dès la première année qui chacune ont donné deux ou trois branches là si on va chercher les autres pareil derrière et ensuite pareil je les ai taillées chacune on va dire à peu près 10 cm histoire de garder trois quatre bourgeons 2 trois bourgeons minimum donc pareil retailler encore une deuxième fois pour donner nos fameuses branches de l'année donc là, ce plan a presque 20 branches. Bon, il en a plutôt une quinzaine, là, exactement. D'assez grande longueur. Et donc ça, ça va donner du fruit l'année prochaine si je laisse ces branches. À partir de la troisième année, vu que vous avez surtout multiplié le nombre de jeunes branches, vous avez quasiment que des jeunes branches sur ce cassissier. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est justement à partir de l'année 3 et puis, et puis surtout les années suivantes. Le suivi d'un cassissier au niveau de la taille, la taille, la coupe, du bois, ça va être toujours de faire en sorte de permettre au plant de se renouveler en jeune bois. Donc vous allez profiter de jeunes pousses qui sont prêtes à partir, des bourgeons bien placés, pour justement faire un peu de ménage et supprimer du vieux bois, ou en tout cas du bois qui est mal placé, qui croise, des choses comme ça, pour pouvoir aérer votre forme et pour pouvoir lui redonner de la vigueur à pousser en jeune bois. Ce qui fait que les tailles des cassissiers, on ne le fera qu'au mois de mars. Alors, moi c'est le mois de mars en Bretagne, si vos cassissiers démarrent avant le mois de mars chez vous, vous le faites juste avant que ça démarre. Voilà. Le dernier carat, c'est quand vous voyez les bourgeons s'ouvrir. Alors attention, parce que le cassissier a des bourgeons très visibles, très marqués. Donc, quand les bourgeons s'ouvrent, c'est vraiment que les feuilles commencent à sortir de ces bourgeons-là. Si on prend un plan qui est déjà installé depuis plus que 5 ans, qui a déjà été taillé entretenu, vous voyez que là, cette année, eh bien, il y a les branches, les pousses de l'année, qui côtoient les branches qui ont produit du fruit cette année. Et puis, dans cette forme-ci, euh, bah, comme on a eu une année euh, très, très chaude, très sèche, on a même des branches mortes, des branches qui ont séché. Donc ils vont faire partie des branches euh, à supprimer pendant l'hiver pour l'entretien du plan. Donc en fait ce plan là va garder encore une dizaine de branches vigoureuses pour l'année prochaine et puis on va lui faire du ménage cet hiver. L'idée ça va être d'aérer, de commencer par tirer tout le bois mort, couper, réduire tout ce qui est... Une petite branche comme ça, par exemple, n'est pas très intéressante pour la production de fruits. Donc on l'a raccourci pour lui garder 2-3 bourgeons, pour que ça fasse des branches vigoureuses. Tout ce qui va venir vers l'intérieur, ben on va faire en sorte qu'il n'y qu en ait pas trop, pour que ce soit aéré. Un petit conseil que moi je vous donne. Plantez toujours deux fois plus de cassissiers que ce que vous voulez produire en cassis. Pour toujours avoir une série de cassis qui vous fait des fruits, et une série de cassis que vous avez taillés, court pour renouveler entièrement de jeunes bois. Comme ça, dans la même année, vous avez un qui produit du fruit, un qui produit du bois. Et l'hiver suivant, vous inversez. Ceux qui ont produit du fruit, vous les coupez courts. Ceux qui ont produit du bois, vous gardez pour faire du fruit. Et comme ça, vous avez toujours un sur deux qui produit du fruit. Une humidité stagnante, couplée soit de chaud, soit de froid, va attirer des champignons, qui sont par exemple l'oïdium ou le mildiou et tout un tas d'autres maladies fongiques, fongiques à base de champignons. Et donc c'est l'humidité dans l'air qui ne se déplace pas qui fait que les champignons peuvent se développer. Donc si vous avez une humidité dans votre air, faites en sorte que la situation où vos cassissiers sont plantés, l'entretien, la taille de vos cassissiers, tout ça permettent une bonne aération. Ça c'est pour garantir la santé de vos plants. Donc, pour garantir également cette aération, vous pouvez faire des troncs, quand vous formez vos jeunes arbres un peu plus haut n'hésitez pas à tailler un peu plus long certaines années juste pour avoir une hauteur par rapport au sol plus grande pour ce qui est de l'entretien du sol autour de votre plan bon, vous savez si vous suivez mes vidéos que je suis en sol vivant donc le but c'est pas de nourrir la plante mais de nourrir mon sol autour de la plante donc moi ben voilà là je lui mets notamment ce fameux BRF hein, que je mets partout autour des arbres et des arbustes fruitiers. Ça permet de maintenir correctement propre au pied et surtout ça va bah, nourrir la vie du sol, donc nourrir le plant en lui-même. Vous pouvez bien sûr mettre différents types de mulch, mais inutile de mettre des choses trop riches, comme des fumiers ou des choses comme ça, euh, ça va avoir tendance à faire certes beaucoup de bois sur votre plan beaucoup de jeunes bois mais ça peut aussi le fragiliser euh, si ça pousse trop fort, trop vite ça va être des, des branches fragiles et qui vont plus facilement par exemple avoir des pucerons et quand les pucerons viennent dedans ben, ils ont tendance à piquer, à sucer la sève et donc à abîmer et à, et à ralentir la croissance donc vaut mieux laisser la plante se débrouiller sans la nourrir en, en, en choses azotées on va surtout lui mettre des feuilles on peut mettre un peu de tonte mais on va plutôt lui mettre du broyat de bois toute l'année si on en fait toute l'année que ce soit des, des tailles de haies ou des choses comme ça et puis de temps en temps voilà moi j'ai des consoudes à côté donc vous pouvez très bien mettre de la consoude en mulch ça, ça va apporter des minéraux notamment, qui vont être euh, intéressants pour, euh, bah pour que vos fruits soient riches. Bien sûr, l'ennemi numéro un des baies de cassissiers c'est vous. Vous allez penser que j'allais dire les oiseaux en premier, mais non, vous êtes évidemment le premier cueilleur de cassis dans votre jardin. Le deuxième, ça va bien évidemment être les oiseaux qui, attention, Retenez bien ça, les oiseaux viennent manger des fruits en été, puisque c'est des fruits qui se produisent en été, essentiellement pour s'hydrater. Je vous ferai une vidéo un petit peu là-dessus, autour de la gestion des oiseaux dans votre jardin à ce niveau-là. Alors, revenons-en aux variétés de cassis qu'il existe. Comme je vous l'ai dit, moi j'en fais 10, et je vais vous donner globalement à quoi elles servent ces 10 variétés. Et vous allez les retrouver d'ailleurs assez facilement partout en France, puisque ce sont des variétés assez répandues dans toute la France. Si moi j'ai pris celle là c'est parce que je les ai testées pendant plusieurs années, vérifiées qu'elles produisent bien en différentes conditions de sol, notamment et de climat, qu'elles me produisent des fruits de manière fiable, de manière qualitative. Donc c'est ces dix variétés-là que j'ai sélectionnées pour l'instant. Vous allez les connaître et les trouver ailleurs. Je vais vous les faire dans l'ordre alphabétique en dégâts, en dégâts c'est la variété pour les tisanes, c'est la variété des herboristes. Arnaud, c'est une variété très productive. On va la trouver en parallèle avec Blackdown, qui sont les deux variétés de ma gamme les plus productives en fruits. Elles ont des périodes de maturité légèrement différentes. Arnaud plutôt d'abord et Blackdown ensuite. Ensuite, dans cette gamme, j'ai des pollinisateurs. Vous avez besoin de pollinisation croisée dans les cassis pour améliorer la productivité. Nous avons deux pollinisateurs assez connus. C'est évidemment le géant de Boscop qui est le plus connu, qui est le pollinisateur préféré de Noir de Bourgogne. Géant de Boscop, et moi j'ai un deuxième pollinisateur pour les variétés un peu plus précoces, c'est Bigno. Voilà, ils produisent tous les deux des cassis également. Ensuite, j'ai deux variétés qui sont intermédiaires c'est-à-dire qu'on a une bonne productivité avec des arômes un peu plus riches, c'est Cotswold Cross, ça c'est une des premières variétés, et la deuxième c'est le Noir de Bourgogne justement, qui est la variété, on va dire, la plus connue euh, en France. Ce n'est pas forcément pour nous en Bretagne celle qui produit le mieux ou celle qui est la meilleure. Les deux meilleurs que j'ai dans ma gamme, ceux qui ont vraiment la plus grande richesse aromatique, c'est Tradimel et Royal de Naples. Tous ces cassissiers, ces dix cassissiers-là différents, ont vraiment, comme je, vous le, je viens de vous le dire, des propriétés différentes, puisque des périodes de maturité, une fonction plutôt pollinisation, une fonction ben, bourgeon-feuille, et puis une richesse aromatique différente, un petit peu à contrario avec la productivité. Donc Je vous le répète, Arnaud, Black d'Inde sont les deux plus productifs, Tradimel, Royal de Naples, les plus aromatiques, les plus goûteux, et entre les deux, qui font un bon mixte, un bon, comment dire, un bon compromis entre productivité et arôme, ce sont donc Cotswold et Noir de Bourgogne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment si vous voulez me soutenir, vous connaissez tous maintenant mon Tipeee pour vous permettre de me donner des pourboires, mais vous pouvez également me commander des plans si vous êtes en Bretagne ou si vous pouvez venir les chercher en Bretagne. Vous pouvez bien évidemment me commander des greffoirs, vous pouvez me soutenir autrement en simplement aimant la vidéo, en commentant, en partageant. Et bien sûr, si les outils de la Fabriculture que je vais bientôt vous présenter un petit peu en détail, notamment la pitchoun, si ça, ça vous intéresse, je suis partenaire, donc n'hésitez pas à me demander le petit code promo. Je vous dis à très bientôt. Kenabo